ZOMBIE APOCALYPSE Zombie. Salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte mais ce coup-ci en gameplay du jeu Chernobylite. Je remercie les développeurs de m'avoir fourni la clé Il y a quelques semaines ou même pas quelques jours, je vous avais posté sur la chaîne YouTube euh, Une vidéo où je vous avais mis le trailer de Chernobylite en mettant le gameplay est à venir Donc là je l'ai testé un petit peu à peu près 2h30 euh, sur Twitch euh, on a bien rigolé donc si vous voulez voir ça ben écoutez revenez sur twitch mais là pour youtube c'était beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué de vous faire un montage là dessus donc je vais refaire une partie avec vous sachant que euh, ben, les parties ne sont pas toutes similaires en fonction de dans quel sens on part dès le départ les choix qu'on fait etc les à chaque fois quand j'ai fait ma partie test ben, j'ai eu des choses qui sont passées qui sont pas passées pendant le live et euh, peut-être que là il y aura des choses qui vont se passer et que je n'ai pas eu pendant le live mais on va attaquer tout de suite donc c'est un jeu vidéo de survie science fiction avec des choix qui impactent sur l'histoire qui vont avoir des rebondissements un fps rpg infiltration il euh, y a aussi énormément de craft il est assez complet on va avoir aussi un, un système de micro gestion euh, de nos compagnons et de la base mais on va voir on va voir ce qu'on peut en gameplay euh, là, je vous dis une, une ou deux vidéos à voir euh, en fonction, sinon ben, vous pouvez retrouver sur Twitch les deux heures et demie qu'on a passé à rigoler. Donc il est développé par le studio polonais de Farm 51 qui, si je ne m'abuse, ont fait également World euh, War 3. Euh, le jeu est dispo sur PC et PS4. Et au niveau de la trame de l'histoire, nous incarnons Igor, hanté par les images de sa fiancée Tatiana. Disparu lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, c'est 30 ans plus tard que Igor décide de retourner à Tchernobyl avec deux amis à lui afin de retrouver Tatiana. Donc, sur ce, on va partir sur une nouvelle partie. Euh, je ne vous ai pas posté le live. Pourquoi Parce qu'au début, le son était très fort. Donc, on entendait très peu ma voix. Euh, donc, je préfère refaire une nouvelle partie avec vous. Et puis, euh, on verra comment on tourne ça. Mais je ne pense pas faire plus de deux vidéos. Une, deux vidéos ou alors carrément une vidéo un petit peu plus longue. Et euh, on verra euh, ce qu'il en est dans cette partie pour YouTube. Allez, c'est parti. The a hope for the future. N.A.R. Corporation begins trials of their proprietary recultivation technology. The right 240, some never abandoned their homes, or even moved back. Will Samichels removed forcibly from the explosions of Demonstrations across the Ukraine. 10 millions of perubnias for an indefinite lease. This is a cabal. N.A.R. thinks they are above the law. What does N.A.R. really hide behind the patent rights? One thing is certain, the sarcophagus must remain intact. Wake up, you sleepyhead. Look, look over there. Do you remember the glade just beyond those trees? That's where you proposed to me. You were so nervous and sweet. You're still sweet, my professor Kimi. -Nik. Anyway, it feels good to return after all these years, doesn't it? Ok donc on a la possibilité de laisser le jeu au départ soit je sais pas si c'est du polonais ou du russe pour être honnête avec vous euh, dans euh, ma partie test j'avais laissé le russe je trouvais ça beaucoup plus RP donc là apparemment ça s'est mis en anglais on va le laisser comme ça ça sera peut-être plus simple pour certains d'entre vous euh, plutôt que de lire euh, petit bémol que je, que je signale quand même on peut pas agrandir les textes et c'est un petit peu dommage pour les personnes malvoyantes euh, bien que je ne le sois pas mais je pense à ces personnes là et j'essaye toujours de voir quand il y a des sous titres si on peut agrandir les sous titres mais là on n'en a pas la possibilité donc je suis désolé donc on va attaquer le gameplay alors euh, au début je ne peux pas courir donc on a pu voir des images réelles euh, de ce qui s'est passé à Tchernobyl, je n'ai pas voulu vous les enlever, j'ai voulu vous les laisser, euh, c'est quand même quelque chose qui, qui s'est réellement passé et qui est ignoble. Donc on, on est vraiment dans, dans, dans l'histoire de ce monde cruel euh, avec euh, cette catastrophe de Tchernobyl qui continue de nos jours à faire d'énormes dégâts. Donc j'ai préféré vous les laisser comme je laisserai les scènes, donc peut-être que la vidéo sera un petit peu longue, j'en suis désolée, je ne sais pas, peut-être deux vidéos, je ne peux pas vous le dire, euh, peut-être qu'une seule, peut-être qu'elle fera une heure, peut-être qu'elle en fera moins, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je préfère vous laisser, plutôt que couper les euh, ce, qu peut, ce, que, ce que les développeurs ont mis en place au niveau des, des cinématiques et tout, je vous laisserai tout. Euh, plutôt que vous mettre que du gameplay, euh, parce que c'est quand même aussi intéressant de, de, de, de, de repenser à, à, à, à cette catastrophe, euh, hélas. Donc, euh, je préfère vous laisser tout ça. Donc, là, on a un petit article, il euh, n'y a pas de traduction. Donc, hop et c'est tout ce qu'il y a au niveau du train alors je ne sais pas comment ça va se passer hein. je ne sais pas du tout si je vais avoir la même partie comme je vous disais que j'ai eu sur Twitch sur ma, ma partie test on va voir ça mais vous, vous allez voir que franchement au niveau des PS c'est pas pour moi donc on arrive dans un endroit assez glauque il hein. euh, y, y a quand même un petit peu d'horreur je dirais ça fait sursauter par moments on ne s'y attend pas Je vous cache pas que ça là vient de se passer. Quand je l'ai fait, j'ai fait un bond. J'ai sursauté, je m'y attendais pas. Il y a aussi le, le, les effets de radiation qui jouent sur nous. On a la santé mentale, la santé tout court hein, au niveau de la nourriture. Il y a tout un tas de critères, donc là on est dans le tuto. Hein. Au début on a du mal à comprendre euh, euh, si c'est le passé, si c'est le futur, pourquoi sa femme a disparu comme ça. Et pourquoi on est téléporté avec une arme dans la main. J'étais là, oh non, pas de flingue. Bien si, bien si, bien si. Donc, vous allez voir, je suis vraiment nul au niveau des PS, j'assume complet. Bien que dans cette partie, euh, on est obligé de, pour continuer le jeu, de se faire tuer. Hein. On peut pas faire autrement. Alors, je ne sais pas s'ils vont... Ils vont apparaître au même endroit. Euh ce que j'avais eu ou pas du tout. Moi j'ai vu sur la gauche. Je suis vraiment, je suis vraiment une pipe au niveau, euh, au niveau des jeux de tir. Comme vous pouvez voir. Mais bon la limite me dire et l'autre on doit mourir ici hein, donc euh... ah ben, recharge maintenant t'as raison et, euh, comment vous voulez que je vous fasse un jeu de d'ps je suis vraiment nul au tir mais je vais essayer j'essaierai euh, sur twitch de revenir là dessus Pourquoi est place est si C'est mon Ok donc on ne sait pas trop si on est dans le présent là apparemment on serait dans le passé puisque c'est son ancien atelier. Donc euh, on va faire le tour. Au début on ne peut pas courir. Donc on n'est pas réellement comme elle vient de le dire dans la réalité. C'est plutôt euh, le passé. Donc Il y a des choses à ramasser. Alors Au début, c'est un peu long à démarrer, hein, pour être honnête. Au début, c'est... Euh... Au niveau tutoriel, c'est pour -ce nous apprendre... Euh... Pour nous apprendre, effectivement, comment nous débrouiller dans le jeu. Hein? Donc... Euh... Mais après ça va très vite. Croyez-moi ça va très vite. Et j'ai vite été euh, vite été dépassé. Alors au début on nous demande de nous créer ceci, donc euh, qui est un générateur de portail qui va nous permettre de créer euh, un, une espèce de fissure qui va nous permettre de, de, de, de rejoindre différents mondes. Donc quand on va partir en mission pour pouvoir retourner à la base, il va falloir effectivement créer une fissure pour pouvoir retourner à la base. Par contre, euh, quand on lance une mission, comme on va le voir, tant qu'elle n'est pas finie, on ne peut pas retourner à la base. Donc euh, tant que vous voyez que vous, dans le jeu, euh, vous n'arrivez pas à retourner à votre base ou à créer une fissure, c'est parce que vous n'avez pas terminé la mission, mais vous avez un gros pop-up qui vous dit « Mission terminée ». Vous pouvez donc créer un, un trou de verre, ça s'appelle, pour euh, retourner à votre base. Donc on va le construire tout de suite. Et là on va voir que le temps va s'accélérer énormément alors je sais pas combien de temps le, le pauvre monsieur le pauvre igor a mis pour, pour faire sa fameuse machine mais regardez bien ça fait deux jours trois jours quatre jours cinq jours on sait pas trop tellement les aiguilles vont vite enfin on arrive enfin à construire notre euh, notre espèce d'objet on arrive enfin à construire ça et on va se retrouver maintenant un petit peu dans le gameplay Let's just hope our source comes through and we don't run into any patrols on the way. And what if we do? We will improvise. That's what our sleeping beauty here paid us for, remember? Sure, sure. Do you really think they'll test this reclute- recultivation something? I haven't seen any signs of that, but I'm telling you, something is up. There are way too many contractors for such a small area. We can handle the contractors. They're probably some of Wagner's rejects. Fuck you, I fought alongside those guys. I know, I'm just messing around, Anton. Let's focus on getting our professor here some of this. Chernobylite? That's what it's called? Igor? Igor! Ok donc on se retrouve avec nos deux amis, l'image de Tatiana dans la main. Oh. On va être encore dans la, dans, un petit peu dans la, dans, dans la partie euh, tuto, hein, je pense. Mais ça va très vite ce corset. Allez, on est parti, on suit nos deux sure acolytes. Work, Alors selon, euh, selon les gameplays, selon les choix, selon and euh, yes, it si will. on réussit ou pas, you en se profilant, part, on n'aura pas les mêmes right. parties. Donc si vous regardez our, différents our, Youtubers our, ou uh, Twitchers, uh, uh, vous verrez, How on n'a pas it tous it it les mêmes it parties ni les mêmes débuts de parties. ça Remember that, Olivier do, le malheureusement. Donc, en fonction du temps de la vidéo, soit je vous la prends deux parties, pour au moins vous montrer la, la fin d'une première mission. Downstairs, go, go, go comme je vous disais avant qu'il y ait la cinématique, on nous montrait donc ce qui s'est passé pendant l'étude de Chernobyl. Soit je vous le ferai en deux vidéos, soit je vous ferai une vidéo tout simplement pour au moins que vous voyez la fin d'une mission et je m'arrêterai là. Donc je ne sais pas, peut-être en une vidéo, mais elle sera longue à ce moment là. On verra, si je verrai ça en avançant, donc sachant que moi je n'ai pas, pas d'armes, donc mes collègues me demandent de ne pas jouer le warrior en fait, de plutôt la jouer discret, parce que moi je n'ai pas de flingue pour le moment, ce qui m'arrangeait bien pour ne, pas, pour ne rien vous cacher quand j'ai fait le test sur Twitch. Donc là on va pouvoir lui parler. Talking. Cool. After your eagle, ladies and first. On vous avez le choix euh, en début de jeu quand vous le lancez de, les, de mettre les vignettes euh, des photos des personnages vous avez juste à coucher une case dans les paramètres où affichez automatiquement les visages des personnages qui parlent ce que je trouve beaucoup plus sympa et beaucoup plus rp de mon côté donc euh, on va peut-être pas s'engueuler tout de suite avec lui, c'est juste une blague, il essaie de défendre On va lui répondre, on va pas s'énerver, on va répondre pour lui-même. Ils ont tendance à quand même à se chambrer un petit peu entre eux aussi, un right trop you. Alors moi, faut que j'aille de l'autre côté aux égouts. Alors comme, euh, comme on peut le voir la boussole en haut euh, nous indique les missions que l'on a à faire donc on va en avoir plusieurs sur la même map et comme vous voyez il y a des soldats euh, Dunar, euh, donc des mercenaires, il n'y a pas que les vilaines bébêtes qu'on a vu au début là, hein. euh, il y a des mercenaires aussi qui veulent notre peau, donc euh, là il faut se planquer, donc mode fufu, autre, autre chose aussi qui a été relevée et pas des moindres c'est que tant que vous avez euh, une mission qui est affichée à l'écran comme vous voyez là c'est la boussole n'essayez pas de faire autre chose parce que euh, comme l'ont expliqué euh, certains euh, youtubeurs ou Twitchers, ça leur a bloqué leur partie d'anticiper de faire les choses donc quand on vous donne une mission euh, attendez qu'il n'y ait plus le message à l'écran pour, euh, pour, pour faire autre chose n'anticipez pas trop euh, d'aller chercher des choses avant que ça vous soit demandé vous risquez de bloquer votre partie donc moi je vais essayer de rester concentré. je dis bien concentré. pour la troisième fois hein, euh, dans ce jeu une fois en live, une fois moi en partie test perso de mon côté plus là pour vous pour Youtube et je vais essayer de ne pas me faire choper parce que je vous le redis je n'ai pas d'armes au début mes collègues oui mais moi non c'est relativement glauque quand même pour hein. être honnête hein. c'est pas super accueillant la fin donc là je suis accroupie, hein. euh, on peut voir là bas euh, je sais pas si on y voit bien, pas trop. il faut pas que je me montre trop, il y a deux gardes là bas, il faut pas que je me fasse repérer euh, Invisible. comme elle me dit elle une ombre donc je me faufile euh, tout simplement quand on se fait repérer euh, on peut voir à l'écran, de toute façon, au niveau de la boussole, vous avez en rouge euh, les ennemis. Pas, euh, j'ai pas testé au niveau euh, des surnaturels, mais en tout cas des IA euh, de, de ce mini là je dirais, vous avez euh, sur la boussole en rouge, ils sont montrés. Et quand ils vous détectent, il y a un petit rayon jaune avec une musique un petit peu stridente qui, qui, qui s'amplifie. Si vous faites trop détecter et si vous allez jusqu'au rouge, et bien, tout simplement, ils peuvent vous tirer dessus. Donc, on va essayer de faire ça discretos et de pas se faire voir oh, you were the lab? Yeah, for a un geste n'est pas téméraire hein. lui m'a pas vu pas passer par là que je, je, je sorte un petit peu à découvert jusque là ça va donc vous voyez à la boussole en haut on peut voir les deux gardes qui font des tours de ronde avec E, on peut pencher la tête à droite pour voir derrière et avec Q de l'autre côté oula, lui il est là, on se barre on se barre vous voyez le petit truc jaune là ah, ah, ah, ah, ah. voilà euh, la petite musique stridente, j'étais en train de me faire repérer en fait Donc, euh, je vais aller là Alors, selon si vous vous faites euh, découvrir ici ou pas, vous n'aurez pas le même gameplay. Donc, euh... c'est ça qui est bien, c'est que selon euh, les choix qu'on fait, on n'aura pas automatiquement here, le même remember? gameplay qu'on peut trouver yeah, euh, sure. sur... avec d'autres Youtubers ou d'autres euh, Twitchers. Et Ça, c'est assez sympa. Ça nous permet de découvrir par enfin, nous-mêmes. Donc on va parler à Oliver. Igor, take a red reading, will you. Ok, donc on doit ouvrir notre inventaire. Ici, donc, <rire> excusez-moi. On a un, un petit appareil qui nous permet de mesurer les radiations euh, qui sont à Tchernobyl, bien sûr. Et on met aussi à scanner les objets. On verra ça après. Et ici, donc notre, euh, notre petit outil qui fait des trous euh, dans le temps. Donc il nous demande de nous équiper de ça. Ok, donc on va hop. L'équiper. 3.6. Not great. Not terrible. Chin up. We're safe for another hour or so. Alright? None of you are safe. Donc Tatiana intervient de temps en temps. Alors. Il se chambre bien entre eux quand même. Hein. Moi je suis un peu l'intello le, le, le, du groupe en fait. Hein. Moi j'ai pas droit aux armes moi. Ok. Donc nous on a notre petit truc là. Ok donc là on me demande d'analyser oui, l'environnement. Voilà, donc ne le faites pas avant ça peut vous, vous, buguer, euh, vous buguer votre partie. Bon c'est que le début mais c'est embêtant si vous le faites et si que vous avez une partie avancée. On va ramasser ce qu'on trouve. Je pas avoir oublié quelque chose. Hop. Je suis curieuse, moi j'aime aller voir... Euh... Là on me demande pas d'aller, il n'y a rien. Ok, l'habitude des jeux de survie d'aller fouiner partout. The readings are bad. The numbers are too high. We have to get out of here. We can't leave him behind, dear gun! Let me out of here! Let me out! Alexander Boresovich, someone has to open the valves manually. Someone has to go inside. Et là on a eu un flashback uh, où on voyait les employés de, de Tchernobyl quand, uh, quand ça s'est mis à sonner avant l'explosion. So ok donc uh, là on a il y en a deux donc plus s'occupe d'un moi je dois m'occuper de l'autre il se fout un petit peu de moi parce que bon comme je suis un petit peu l'intélo du groupe donc Ça nous apprend un petit peu en fait comment euh, alors on peut se battre au corps à corps avec le clic gauche en donnant des coups de couteau, mais pas que. C'est-à-dire que si on n'est pas détecté, on peut les choper par derrière. C'est fait pour nous montrer justement. Vous voyez là, je ne donne pas de coups de couteau, mais en appuyant là, je le mets capot. Quoi. Et lui fait pareil de l'autre côté. Donc deux possibilités, soit la furtivité sans les tuer, ou en les étranglant, je ne sais pas trop. Soit on a le couteau pour l'instant, en attendant d'avoir mieux. Puisqu'après, bien sûr, on pourra améliorer nos équipements, on pourra avoir des, des armures résistantes, des armes, etc. etc. Ok, on continue. Eagle star. plan. terminal. If the az 5 button is still working. Igor, don't. Tatiana? What are you stalling for, Igor? Time is critical here. OK, donc Tatiana, on est devant un dilemme, donc c'est parti, on est devant un dilemme où on va devoir faire des choix. Nous avons Tatiana qui nous dit de ne pas appuyer sur le bouton. Elle vient de hurler en nous disant « Non, surtout pas euh, !» Donc, si on lui répond « Ne pas appuyer sur le bouton » et lui dire la vérité, ça voudra dire qu'on se fout de ce qu'ils peuvent penser de nous. Mais est-ce qu'eux euh, vont appuyer sur le bouton ou pas maintenant qu'ils poussé euh, Ou alors lui dire « Ne pas appuyer sur le bouton » et trouver une, une excuse mais bon, ça voudrait dire qu'ils vont nous prendre pour euh, un taré, hein, ou, ne, et ou alors désobéir à Tatiana et appuyer sur le bouton. Donc on va tester euh, ne pas appuyer sur le mais bouton. Pas le pas si je fais erreurs, nous un autre meltdown. Dans un ne suis prompt. que notre but est surtout de before. retrouver Tatiana dans cette affaire. Okay, mais Ok, c'est passé, les doigts dans le nez, il m'a cru, ça va. Moi avec mon petit truc qui sert à rien. We had un plan, Igor. Pourquoi didn't you pas le bouton damn button? pas long. Long. Alors voilà la. La. Hats la. La. La. La. La. La. La. La. La. La. La. Are you going to tell me how this fancy gun of yours works? It creates a kind of shortcut through time and space. It's called a wormhole. It forms a tunnel with two mouths. It needs an exotic energy source to keep it open. Exotic energy? Uh, that's the Chernobylite? Exactly. And where does this shortcut lead? It leads wherever it needs to. Let's leave it at that for now, all right? What? My fiance. She disappeared here during the disaster 30 years ago. Yeah, can we talk about her later? Grab the crystals and let's go. Uh. je ne vous cache pas que je ne sais pas du tout qui est ce monsieur en tout cas on a beau lui tirer dessus on lui fait aucun dégât donc un de mes compagnons est décédé dans l'affaire, j'arrive à faire passer dans le trou vert Oliver, il me semble que c'est c'est pas le et je cherche pas à enfin le personnage ne cherche pas à comprendre il s'arrache dans le trou de vert donc là on se retrouve à un endroit un petit peu bizarre donc on a passé le trou de vert où est-ce que allé Olivier Donc une faille temporaire, là, là, on dirait plutôt ça comme ça. Qu'était-ce que c'était Ecoute, je... Jésus, je suis tellement désolé Olivier, Anton était... Il était un uh, bon homme. Qui était ce putain Si je le savais. Quelqu'un, il a utilisé la énergie négative de la chernobyl pour téléporter. Maintenant, pour confirmer cette théorie... Theory... Stop That doesn't matter right now. Can he get to us here? And where is here exactly? We're inside a wormhole connecting two singularities. It's quite short and not very stable, so we need to move. Do you understand? And no, he can't chase us in here. I I mean, it's possible in theory, but highly unlikely. I don't want to know. Just get us out of here. This way. You'll come out near Mikhail's place, hopefully. Let's meet there, then. My arm It feels like the muscle's been twisted from the inside. I'm going to execute that black-masked motherfucker, Anton. I promise you. This place is definitely not what it used to be. It's like a snake shedding his skin over and over again. You have to learn it all over again. Feel it, tame it. Ok, donc là on est parti vraiment dans le gameplay, on est le jour 1. Hein. Donc on peut voir au, au niveau euh, du radar en haut, donc à 92 mètres, il y a quelque chose. Donc on va. Hop, histoire 2. Ah, Et on va se similarité. prendre vers le point. Tearing at the fabric of reality. The foundations of this reality are really quite fragile. You're out of time, go! Ah oui, je prends des dégâts comme on peut le, le voir en bas à ma vie. Je prends des dégâts si je traîne trop longtemps là, vu comme c'est irradié. Hein. Donc T. Pour la la torche. Hop. Après, vous, pouvez, vous pouvez paramétrer. Euh, on l'éteint parce qu'elle a une durée de vie. Euh, vous pouvez paramétrer les touches comme vous voulez. Hein. truc chelou qui est passé face à moi ça. Hop. Le Médicament. vous avez passé trop de temps dans les zones contaminées utiliser un médicament donc en gros si je ne viens si je viens à ne pas utiliser il y a encore un truc chelou qui est passé là si je viens à ne pas utiliser le médicament quand je vais vouloir passer le portail vous allez voir ce que Where ça fait Time for your medicine, it down. donc si je viens à utiliser le portail sans prendre le médicament euh, le portail va détecter automatiquement que j'ai des radiations sur moi donc il ne va pas me permettre de passer le portail donc je vais être obligé de retourner voilà, vers l'arrière et donc de prendre le médicament donc, dans le jeu, il faudra, euh, grâce à des crafts, à des choses qu'on va ramasser. Vous voyez, j'ai pris des dégâts là au niveau de ma vie euh, quand elle m'a dit cours. Euh, j'ai pris des dégâts là euh, au niveau de euh, ma vie. Et ici, c'est la santé mentale. Tous vos personnages auront tous euh, ces barres là. Donc, il euh, faudra y faire attention parce qu'il va falloir les nourrir. Il va falloir euh, faire qu'ils soient en confort dans la base. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc là, on a l'inventaire. Ici, on a la carte qui est relativement grande, avec euh, différents points d'intérêt. Alors attendez, hop, que je me mette correctement, quand elle veut, voilà. Donc nous on se trouve ici, Donc vous aurez toujours cette map, il y a différents euh, lieux, donc euh, différentes cartes différentes, donc il euh, faut juste, euh, voilà, vous pourrez vous mettre des points d'intérêt sur les missions que vous voulez mettre en, en priorité. Ensuite, au fur et à mesure du jeu, vous allez débloquer des points de compétences. Il faudra les apprendre avec les personnages que vous aurez. Donc là, on a perdu un de nos partenaires, hein, comme on a pu le voir. Il ne nous reste plus qu'Oliver. Oliver, Oliver euh, quand vous allez gagner le premier point, va nous permettre euh, de pouvoir améliorer euh, une de nos compétences. Donc, on choisira par rapport au nombre de points qu'on a, si on augmente le tir, la visée, etc., ou autre chose. Ensuite, d'autres euh, personnes nous rejoindront euh, quand, on, quand on va se balader dans le jeu. On pourra recruter d'autres personnes qui vont nous aider à éliminer ce ministre, entre autres. Au niveau des compagnons, vous aurez les renseignements ici. Donc, vous voyez à gauche sa santé, ici la santé mentale. Son statut, il est en bonne santé, il est stable, il a rejoint notre équipe, il est neutre pour le moment. Attention, si vous ne les satisfaisez pas au niveau, si vous, ne venez, si vous venez à ne pas les satisfaire au niveau ben, de leur morale, de leur santé, euh, de la nourriture, ils peuvent vous quitter, partir et vous retrouver tout seul, ça serait assez gênant. Et ici vous avez les formules de, de fabrication dont tout ce qui est possible de crafter euh, au niveau du jeu, donc jetez-y un œil donc je vais aller dans mon inventaire euh, non pas mon inventaire j'ai pris mon médoc non je n'ai pas pris le médoc J'ai pas pris le médoc alors je vais prendre mon médicament ici donc utiliser. voilà et là je vais pouvoir je pense passer vous voyez ma santé est montée un petit peu par contre mon moral il diminue un petit peu ma santé mentale plutôt diminue un petit peu voilà et là vu que j'ai enlevé les radiations je suis autorisée à passer Ok, sans cela, je ne passais pas. Donc là, notre point, il est à, à 66 mètres. Donc on voit qu'on peut ramasser, on peut déjà commencer à looter des, des affaires. Hein. Par défaut, l'analyseur environnemental mettra en surveillance toutes les ressources. Donc oui, effectivement, si vous regardez l'analyseur en bas, en haut, vous avez, vous voyez ces chiffres qui bougent, ce sont les radiations. Et en bas, vous avez accès à, et en fait, euh, en bougeant la lettre, avec la lettre R, vous voyez, ça se déplace. Donc là, je peux me centrer juste à mettre en surbrillant tout ce qui est nourriture, soit tout ce qui est mécanique, tout, tout, tout ce qui est herbe, que les combustibles, que les, les composants électroniques, etc. Soit on peut se mettre sur autre. Donc là, on nous demande... Euh, de sélectionner les herbes donc ce qu'on va faire tout de suite et comme ça, ça nous permet de moins perdre de temps pourquoi parce que il ben, euh, y a tellement de choses à scanner. donc là il va il, il va repérer simplement les herbes et d'autres choses bien sûr hein, mais en priorité les herbes donc euh, ramasser un maximum d'herbes ne foncez pas comme des maraves au début car euh, les herbes ça va servir à quoi ça va vous servir à vous faire des médocs de différentes sortes, donc ça va bien vous aider. Sans perdre trop de temps non plus. Donc quand je vous disais de ne pas anticiper, euh, c'est ce qu'ont rencontré euh, certains euh, de mes amis youtubeurs quand ils ont fait le jeu. Le problème étant c'est que... Euh, ils ont anticipé la quête et quand ils sont arrivés au feu de camp, ils étaient complètement bloqués. Donc, on recommence une partie. Ce qui peut être embêtant, comme je vous le disais, en, si vous avez une partie assez avancée. Donc, n'anticipez pas ce qu'on vous demande, attendez de le faire. Voilà. Donc, on va se rendre. Moi, j'aime bien ramasser un petit peu plus. Gros hein, défaut des jeux de survie. Mais tant qu'à faire, je ramasse tout ce que je trouve. J'ai pas l'air de prendre trop de dégâts pour l'instant. Mais c'est pas pour autant qu'on va traîner. Hop, je ramasse parce qu'effectivement, euh, au moins, je pourrais faire plusieurs remèdes. Hop. Alors, sûrement qu'il y en a. Euh, ça, les herbes, etc. Euh, on va en avoir partout un petit peu sur la carte, hein, je pense. Mais euh, de ce que j'ai testé, en tout cas, hein, il y en a pas mal. Hein. Mais bon. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Donc vaut mieux en ramasser d'avance, hein, se faire des soins d'avance, comme ça on est pris pour la suite hein, où ça va et là se corser. Bon, là bas il y a quelque chose à loot, ici, là, des petits un hop, hein, voilà. Bon j'ai dû en laisser hein, je pense derrière moi mais bon. Donc il faut qu'on fasse un bombe de guérison, au niveau du feu de camp, il euh, y a trois, euh, trois possibilités euh, de plats au niveau du feu de camp par rapport à ce qu'on a ramassé. Donc le premier c'est un baume baum anti-radiation. Euh, qui, euh, qui augmente, ici, euh, qui diminue plutôt les radiations qu'on prend. C'est un baume anti-radiation. Ensuite on a un sel apaisant. Euh, il remonte plutôt le moral des troupes donc ça peut être bon à donner euh, quand il va falloir euh, distribuer la nourriture, quand vous voyez que le, les personnes n'ont pas trop le moral avant qu'ils se barrent et qu'ils vous quittent, il euh, ben, bon, vaut mieux leur donner ça et ici vous voyez sur la droite vous avez les recettes ce qu'il vous faut donc n'oubliez pas de ramasser et de prendre le temps de looter sans vous faire tuer bien sûr. Ensuite la dernière donc c'est un médicament c'est ce qu'on nous demande de faire donc juste avec des herbes donc ça nous remonte notre santé donc on va le faire voilà euh, bah écoutez je vais faire euh, est-ce que je peux faire euh, un truc anti-radiation peut-être voilà donc là ça je peux plus j'ai plus assez de trucs ici peut-être me faire un autre euh, comme ça et peut-être euh, voilà, histoire de vider la montère, un truc comme ça comme ça j'ai un petit peu de chat sur moi. Ok. Un petit coup de scan. Hein. Ramasser. Elle a pas l'air d'avoir grand chose ici. Hands Ok, donc là on nous demande le mot de passe. Donc euh, c'est euh, Oliver qu'on a face à nous. On s'était vraiment mis d'accord sur un mot de passe, mais hélas, je ne m'en souviens pas. Donc soit on tente de se souvenir du mot de passe, tant bien que mal, mais on ne le connaît pas. Donc hélas, on va lui crier. Oh, oui, moi, pour Christ's sake. Igor oh, damn it. Nostalgia C'est nostalgia C'était ton idée, goddammit. Tu ne pas so bien, Igor Ok, donc là, il me laissera pas rentrer tant que je me suis pas soigné, d'où le petit plat qu'on nous a fait préparer juste avant. Donc, on va en prendre un. Hop. Diviser. Euh, Et lui, ben, bah, non, je l'ai remis. Bon, on va utiliser, hop. Voilà. Et là Oliver, voilà, ma santé est remontée, ma santé mentale a un petit, un petit trou, mais bon, ça va. Come on in. Et là, je suis autorisée hey, à rentrer. You're Donc on est un, toujours handyman, un right? petit peu dans le tutoriel. Donc là, avec la touche B, on va pouvoir euh, ramasser, euh, rentrer dans le menu construction, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, ce qu'on va avoir besoin dans la base, les lits, euh, les appareils pour améliorer les armes, euh, construire des munitions, se faire des filtres euh, pour les masques, se faire des masques, enfin tout un tas de choses. Il y a énormément de choses à crafter. Euh, alors, si je rentre dans le menu, ici, en mode construction, vous pouvez marquer les structures déjà construites, afin de euh, pouvoir démonter et récupérer des ressources. Donc là, en gros, le problème étant, c'est qu'il y a Vraiment des déchets, vous voyez, partout Qui se mettent en surbrillance verte Donc c'est avec la touche D voilà, Qu'on va les ramasser hein. Voilà, hop, va falloir nettoyer euh, L'endroit avant de pouvoir y construire quelque chose Parce que non seulement ça nous bloque Pour pouvoir avancer, euh, passer notre chemin Parce qu'au début moi j'ai essayé de chercher en sautant En montant, euh, c'était pas ça du tout Donc euh, voilà, mais la touche D On supprime tout ce qui traîne et les composants qu'on récupère, on va pouvoir les utiliser à nouveau pour construire des choses. Donc euh, c'est déjà ça de bien et ça de moins à aller trouver euh, dans la nature où on risque notre vie. Alors, hop, mais ne rêvez pas, hein, ce que vous ramassez là, ça ne va pas durer. Vitam eternam. ici il y a quoi On ne peut pas rentrer pour l'instant Ok, donc on nous dit à présent, construisez une table de travail. Donc pour ça, vous appuyez sur F pour entrer dans le menu de construction. Et euh, vous choisissez ici en haut. Donc là, voilà, notre table de travail, elle est là. Hop, alors évidemment en rouge, hein, vous ne pouvez pas le poser. Après, vous pouvez de toute façon les, les bouger, les changer de place, hein, les choses. Hein. Ok. Hop, retour. Et retour. Et retour. Et encore retour. Ok, donc là pour l'instant on ne peut pas interagir avec. Donc euh, voilà. Donc là maintenant ce qu'il va falloir faire. Est-ce que je peux maintenant rentrer dans cette pièce Donc là ça va être votre base. Vous allez pouvoir l'améliorer. Euh, y mettre des lits, faire des chambres. Euh, mettre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir ben, avancer. Et je crois que vous pourrez faire aussi des, des mini camps de base. Euh, des, mini, des mini bases un petit peu sur la map. Il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici, ça serait ma chambre à moi. Donc, on, hop, on fait le petit tour. On a un schéma euh, qui nous parle pas trop. Hein. Moi, je ne suis pas scientifique euh, à ce niveau-là euh, pour pouvoir décrypter les, les choses de ce monsieur. OK. Ici, on a un, un projecteur où on peut retrouver ben, notre chère Tatiana en train de jouer du violon quand la mélancolie nous touche. Voilà, si on n'a pas le moral... Hein. On va regarder Tatiana, c'est tout je crois que ce qu'il y a ici, ici on a, on a vu, c'était le plan un, un petit peu bizarre. Donc on va monter à l'étage, ici on a une radio. Je vois que Michael's old radio is working again. Oui, yes, Anton fixed it before... We left. should be usable. I'm sorry Olivier, really. But we need to focus on what's ahead of us. OK. On me pas not encore tout de suite avec lui, on est que deux hein. après on peut en recruter d'autres qu'on trouvera sur le terrain, il faudra les recruter. Euh, donc on va peut-être pas euh, bah, l'énerver tout de suite hein, notre chien Oliver, donc euh, il ne comprendrait pas, si je lui dis que Tatiana passe avant tout, il ne comprendrait pas, l'amour se moque éperdument des risques, donc on va être d'accord avec lui au début, on m'appelle Châtel. Ok Olivier, on va entendre ton plan. Je suis heureux que vous avez vu des raisons. Vous voyez cette board derrière moi Nous pouvons l'utiliser pour marquer notre plan d'action. Fondre comment rentrer dans la planète de pouvoir et trouver ce que vous cherchez, ou qui que Every piece of intel, every bit of info about resources allons we'll document in right here. We'll take our next step when the time is right. For today, let's focus on getting our strength back. If we're going to use this warehouse for our base, we need to find some supplies and get organized. Somewhere to sleep would be a start. Maybe we can find some cots. Alors, Oliver a parfaitement raison. Euh, Oliver a beau avoir de l'expérience, je ne peux quand même pas le laisser prendre les commandes de la mission. Alors soit, <coughs> on lui rentre dans le temps, on lui rappelle, attends, c'est qui le chef ici, c'est moi ou c'est toi On accepte. Je pense que pour l'instant, a... moi en tout cas, je trouve qu'on est mal barré pour pouvoir rentrer dans le tas, ce monsieur qui a l'air de mieux s'y connaître que nous, d'autant que je vous le rappelle, nous n'avons pas d'armes, nous, hein. Ok. Let's ça, this right. Je I'll tout ce que je peux pour vous aider ce qui s'est passé. Tatiana C'était son nom, NAR Et c'est là où, hélas. J'ai. Euh, dépité. Je suis. J'ai dit mon Dieu des armes, ça y est, c'est pas vrai. Donc nous avons dans notre inventaire une arme donc il va falloir, bon là elle est sur 7 on a différentes choses dans notre inventaire, pour l'instant pas de quoi faire énormément de choses donc on va regarder ici où on a une superbe vue de ce qui reste de tchernobyl voilà donc c'est là bas qu'on va avoir des missions à faire ce que je vous propose c'est que dans la vidéo suivante il sera peut-être un petit peu plus longue je pense que c'est le mieux à faire je veux vraiment vous montrer jusqu'à une mission terminée c'est à dire la première mission qu'on fera euh, dans la prochaine vidéo et puis on en restera là une fois que la mission sera terminée moi je, comme je vous l'ai dit je continuerai à le tester sur twitch pour, mes, pour, pour, pour, pour mon plaisir personnel mais euh, voilà et on se retrouve à ce moment là je vous ferai une deuxième vidéo pour youtube tout simplement pour vous montrer la première mission euh, comment ça se passe, etc. Là, on a vu un petit peu tout ce qui était tutoriel, etc. Donc là, on va simplement assigner la mission, et puis on en restera là, euh, tout simplement parce que, ben voilà, euh, je trouve que c'est euh, beaucoup mieux. Donc là, c'est le tableau pour euh, euh, commencer l'infiltration, et pour l'instant, on n'est pas bien, euh, bien, bien, bien pour faire ça, Donc, Il vaut mieux commencer ici. Et là, on va pouvoir, donc, chaque journée commence par une phase d'organisation. Choisissez la mission que vous effectuerez vous-même et celle que vous confierez à Oliver. Donc, on peut partir, nous, sur une mission et envoyer Oliver. Et quand on aura d'autres personnages ici, les envoyer, ben, un sur les munitions, un sur la nourriture, un sur les armes. Enfin, bon, voilà, on pourra leur attribuer chacun un endroit où aller, sachant que ça ne se passe pas quand même si facilement que ça. Donc, euh, on ne peut accomplir qu'une seule mission par jour. Donc là, on est pris dans le dilemme, à savoir, est-ce qu'on dit à Olivier de faire quelque chose ou est-ce qu'on le laisse ici Est-ce que c'est nous qui y allons ou est-ce qu'on part tous les deux À savoir que pour les missions que, qui sont situées ici, vous avez des jours, ici, donc là, il reste un jour, il reste un jour, il reste un jour. Vous voyez, j'ai pas eu du tout la même chose, euh, ne serait-ce que sur Twitch ou dans ma partie perso, j'avais des, des endroits où il restait deux jours. Donc, je vais mettre, euh, on va dire, euh, ici, vous voyez, sur la gauche, ici, vous avez un pourcentage. C'est ses chances de réussite à faire cette mission. 66%, ici, 88%. 95% pour aller chercher la, des munitions. Euh, là, je pense que l'urgence est plutôt, je dirais, euh, les médicaments. Ou peut-être les munitions. Les médicaments, on peut s'en faire. Euh, donc, le largage des munitions, 88% de médicaments. Il a moins de chance. Euh, porpria. Caisse de munitions quotidiennes. On va l'envoyer là-dessus, je pense. Euh, non, Oliver. Voilà. Et moi, je vais plutôt aller... Euh, J'ai surpris une conversation radio entre deux soldats nunards à propos d'un largage de munitions dans la forêt. Donc, lui, il m'a cherché des munitions. Donc, nous, on va aller dans la forêt rouge. Voilà, Igor. Voilà. Et là, on va rester là pour cette vidéo. On se retrouvera donc pour la mission. Donc, il me suffira d'appuyer sur OK. Euh, donc appuyez sur entrer lorsque vous souhaitez commencer une mission. Vous ne réussirez pas à tous les coups. Les missions sont difficiles, les blessures, l'enlèvement ou même la mort vous guette. Mais la faim vous tuera tout aussi sûrement. Donc faudra surveiller aussi notre vie, notre santé, notre nourriture. Enfin tout un gros bazar. Sur ce je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la partie 2. Je ferai la mission complète et on en restera là sur le, le, le, la présentation du gameplay découverte de Tchernobinit. Allez, plein de bisous et à très vite pour la vidéo suivante. Bye bye